Je me rends compte que c'est un peu plus dur de parler en vrai à la caméra que ce à quoi je m'attendais. Euh, du coup, je suis pas très à l'aise. Bonjour à tous. Euh, je vous retrouve euh, juste après euh, cette magnifique introduction du deuxième mouvement de la 9 de Beethoven, euh, qui est très classique chez nos amis penseurs euh, youtubeurs. Euh, je viens de finir de regarder la vidéo de Teddy Boy RSA, euh, la table ronde en fait plus précisément, sur euh, un drama qu'il qu y avait entre, entre Danny Canigula, que je suis, et euh, j'ai oublié son nom, l'autodisciple, euh, la rage je crois, que, que je ne suis pas en fait, euh, et euh, Ernesto, que j'avais que déjà vu dans les lives de Teddy, etc. Euh, T'es dit, si je prends la caméra, c'est un peu grâce à toi. C'est pas la première fois que j'ai envie de prendre une caméra après avoir vu euh, une de tes vidéos. Et là, vu que tu l'avais plus qu'encouragé, ça me fait... Allez, allez. En fait, deux, trois trucs très connes, en fait. Il euh, y avait des choses sur lesquelles je voulais revenir, comme on était dit sur le live. Et euh, c'est une toute petite pierre que je, vais, euh, que je vais apporter à une bride d'édifice, mais... Euh... Mais ça me, semble, ça me semblait pertinent suffisamment pour faire une vidéo, prendre une caméra et puis c'est toujours l'occasion de mettre des choses sur, sur une chaîne YouTube. Euh, bon alors c'est un peu con parce que j'ai terminé pas plus tard qu'hier euh, un truc qui, qui va faire peut-être un peu tâche, euh, une sorte de remix de remix dégueulasse avec des paroles complètement à côté, euh, un truc absolument anti-musical qui, qui va sûrement faire un peu bizarre à côté de vidéos plus sérieuses comme ça où, où j'énonce une réflexion, mais, euh, mais j'aime bien l'idée d'une chaîne YouTube un peu euh, euh, variée, avec des contenus variés. Je, je cherchais un mot com plus compliqué, un peu plus un peu plus verbeux, mais je ne trouvais pas. J'aime beaucoup ça, le... Ah oui, c'est ça, Donc c'est bien « rage de te disciple ». J'aime beaucoup ce générique. Euh, donc... Euh, j'ai pris des notes un petit peu, parce que j'avais envie de prendre des notes. Non j'ai pas beaucoup de notes, donc ça sera vite expédié, sauf si je fais beaucoup de blabla. Euh... Sur.. Euh... La chose sur laquelle j'avais des choses à rajouter, c'était surtout euh... sur ce que apporte une... un clash dans... dans une converse, enfin ce que peut apporter un clash à YouTube. Et en fait, euh... moi je vois la chose assez simplement, c'est qu'un clash. Euh appelle en fait une réconciliation, c'est-à-dire que euh, c'est la table ronde est une forme en fait de réconciliation, c'est pour ça que c'est ce qui a permis un peu d'étouffer d'étouffer le clash entre Dani Canigula et Rage, c'est que voilà ils se sont réunis et c'est toujours ça quand il y a une bagarre, quand il y a, euh, il y a une bagarre même entre le, la comparaison avec une cour d'école de, de YouTube est, est très bien parce que c'est les comportements qu'on a à l'école euh, on les retrouve un peu dans toute société, un petit peu, euh, un petit peu non maîtrisée. Donc oui, une bagarre, une, une réconciliation, et dans cette réconciliation, eh ben, il y a une, une unité, alors que enfin, le clash crée un clivage, la réconciliation recrée une, une unité. On s'explique, on apprend deux choses, et c'est un peu le but de ces tables rondes aussi, c'est de faire parler des gens, des gens entre eux, etc. Euh, ah oui, quelque chose de bénéfique au clash, et en fait j'aurais dû y repenser naturellement, c'est que moi, j'en fait, j'avais pas eu vente de ce clash et le fait d'avoir vu la table ronde, du coup, je suis pas encore enfin, j'avais vu passer la vidéo, pardon, YouTube sur Internet, mais je m'y étais que très très brièvement intéressé, enfin, je, je l'avais vu sur euh, la chaîne d'Osons Causé, et justement, j'avais pas très bien compris, j'ai cru que c'était un truc qui sortait en salle, euh, Peut-être aussi, euh, c'était ce que disait Kinnigula qu à cause des images un peu, un peu orientées, j'aime beaucoup les choses comme les tables rondes où justement il n'y a pas la, la, la perversion du montage, tu, on a un, un bloc brut, des idées brutes, c'est à nous de, de sortir les idées par soi-même, et euh, c'est vrai que ça m'avait l'air quand même assez orienté comme discours, enfin, comme très souvent, c'est très souvent orienté un discours, et... Et voilà donc j'ai cru que ça sortait en salle connement et du coup je l'ai pas vu encore mais je vais le voir après quand j'aurai fini de tourner cette chose parce que je vais essayer de, de répondre à chaud quand même ça peut être pas mal. Donc j'ai eu vent de ce clash par la table ronde et le fait de créer des tables rondes ça permet de faire aussi connaître des clashs cette, cette nuance inverse est quand même assez rigolote. Autre chose aussi euh, ça c'était pour revenir sur ce que disait Danny. Euh, sur le fait qu'il avait vu croiser des gens un, un, ce fameux haters en, con, en convention qui avait fini par par euh, limite lui dire que non évidemment il aimait bien etc euh... en fait ce qui est un peu la le côté obscur du clash ce qui est mauvais dans le clash c'est euh, effectivement cette idée du, du mono dialogue etc mais c'est que du coup Lorsqu'on est chacun face à la caméra, à exposer des idées, et du coup, c'est aussi ce que je fais en ce moment même, c'est que ben il n'y a pas de, euh, c'est des idées sans émotion, sans, euh, je, sans empathie. Voilà, j'avais noté le mot, je m'en souviens plus. Sans empathie, et euh, du coup, on a vite fait d'arriver. Euh, la discussion est pas empathique. Du coup, euh, les émotions en face par l'auditeur sont souvent plus violentes parce que bah, le discours lui est coupé en fait, c'était ce qui se disait dans la table ronde et je suis plutôt d'accord avec ça. Et le fait de, tables, de fait de faire des tables rondes, ça permet justement de rajouter un peu cette empathie, je reprends mes antisèches, de rajouter cette empathie au débat et, et d'avoir... Parce que ce qui est vraiment important, en tout cas selon moi, c'est de savoir comment comment les gens pensent, par exemple, dans le, le Clash du Raptor Dissident. Le Clash du Raptor Dissident, je l'avais un petit peu suivi, euh, puisqu'en fait, bon, j'avais, il y avait un ami qui m'avait montré euh, le Raptor Dissident, c'était euh, la vidéo où il, euh, où il parlait, je ne sais plus laquelle, euh, où il parlait des, euh, des euh, matraquages des CRS sur euh, les gens mille lycéens, plein d'acné, etc. Euh, moi sur le coup, ça m'avait fait, euh, ça m'avait fait marrer, pas euh, pas énormément, mais euh, pff, moi l'humour un peu violent, enfin je, je sais prendre, je sais prendre les choses au second degré, et euh, de la même, ça me faisait marrer de la même manière que me fait, que me fait rigoler Cash But Cartoon carton trash euh, ou Marceau où on a un, quand même un sous-texte dans le débat assez évident. Euh, c'est des, des gens qui me. Le Raptor dissident, je sais pas trop. En... Même si le dissident, ça ramène tout de suite à Soral. Mais dans le dans le cas de Cashbutt et, euh, et Marceau, euh... je pense qu'il y a un peu de, de soralisme dedans. Mais après, le les opinions politiques, de manière générale, je m'en fiche. Je suis un peu dans. Le... Je suis un peu, je m'en foutiste, dans la dans ma manière de, de penser et d'être engagé politiquement, parce que je suis jamais sûr... Je me dis qu'on ne peut jamais être sûr de ce qu'on fait, jamais être sûr que ce qu'on fait est la bonne chose, et j'ai peur de... d'aller d'aller dans, dans, dans une mauvaise direction, en fait, donc je préfère rester un petit peu statique à pas, à pas trop bouger, à faire ma vie sans me préoccuper de tout ça. Et ça me... En fait, ce pas les idées politiques qui m'intéressent, c'est plus les gens, ce que ce que pensent les gens, comment fonctionnent les gens, et c'est pour ça que c'est pour ça que, aussi que je m'intéresse beaucoup aux tables rondes, parce qu'il y a, ben, c'est bien, je, je me retrouve dans mon débat, c'est qu'il y a cette idée d'empathie, où du coup on peut s'intéresser non pas juste à des idées euh, déclamées, comme ça, on peut aussi s'intéresser à euh, des personnes, à comment ils pensent, etc., à une manière complète de pensée avec toutes les petits les petites variantes qu'il peut y avoir par chaque individu parce que je pense que il n'y a pas deux personnes avec la même pensée, même des personnes d'orientation politique. C'est ce qui crée aussi les clivages, le, le fameux le fameux fait qu'on va toujours euh, taper sur les petites différences plutôt de taper sur les grosses j'ai beaucoup aimé le l'idée de la recherche de points d'accord en fait de, que tu cherchais pas à faire des débats et que tu cherchais à faire des points d'accord Et en fait j'avais jamais vu la chose comme ça et je trouve ça très. très intéressant en fait. J'avais vu l'intéressé à vous parce qu'elle avait parlé d'elle. Enfin encore, euh, encore quelque chose qui prouve que le clash positif hein, peut amener à l'information. C'était la, la fameuse vidéo où Sora l'a foutu une beigne à Conversano. Et donc je me suis pas arrêté au, au conflit physique, je suis allé voir tout le, tout le reupload qui a été fait, où il y avait toute l'interview toute en entier. Je vérifie avec mon petit miroir si la caméra marche toujours, parce qu'en fait c'est un téléphone, donc je ne peux pas voir si ça tourne, mais vraisemblablement ça tourne toujours. Euh... Je m'étais intéressé aux, aux idées des deux, et en, ce que, que j'ai trouvé en écoutant ces discours de, de droite, c'était une branche de la droite que je ne connaissais pas, celle-ci c'est qu'en fait, il euh, y a quand même de gros liens avec tout ce qui est... Enfin, le gros point commun qu'il y a entre l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est en fait le, le, rejet du, le rejet du système... Euh, un peu le rejet du système actuel. Euh, le refus du système actuel. Voilà, J'avais mis placer ça un petit peu plus... Euh, de manière un peu plus délicate sur mes, sur mes notes. Euh, qui est que oui, c'est dire que le gouvernement... Euh, en ce moment, ça ne va, va pas, qu'il faut changer, etc. Et ils sont juste pas d'accord sur la manière de le faire. mais Ce qui prouve que dans tous les points, on peut avoir des points communs. Et c'est quelque chose qui, qui, je crois, manque un peu dans sur les tables rondes. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça. C'est des gens qui, justement, euh, pensaient en étant vraiment pour le système. j'ai, j'ai pas vu des masses de tables rondes. J'ai dû en voir deux ou trois, en fait. Euh, dont une avec Cro blanc euh, je suis pas un vieux de la vieille de Teddy euh, enfin je me suis abonné assez tôt mais je suivais pas beaucoup en fait au début c'est parce que j'avais d'autres choses j'étais encore dans, dans le youtube divertissement et et euh, c'est petit à petit que j'ai migré vers des choses un peu plus, un peu, plus spirituelles je me fais beaucoup mes points de vue par rapport à, à ce que j'entends. Je garde toujours une marge de distance. Euh, mais je fais par rapport à ce que j'entends. Je fais partie de ces gens qui et ça d'ailleurs c'était une autre réponse que j'avais pas notée et que je suis très fier de retomber dessus. C'était à propos des sources euh, qui sont chères à des gens comme Ken, Danny Canigula etc et que, enfin comme tous les youtubeurs un peu de connaissances un petit peu sérieux. Euh, c'est que c'est difficile d'aller checker des sources Enfin, cliquer sur un lien pour voir ce qu'il y a dessus oui mais pour aller vraiment en profondeur parce que c'est une démarche intellectuelle qui est pas facile il euh, y a des gens pour qui ça demande déjà des, des efforts de regarder une vidéo moi ça, moi, ça va l'image et le, la transmission orale marche très très bien avec moi par contre la transmission écrite ça m'est beaucoup plus compliqué euh, j'arrive je, je, énormément de mal à apprendre à l'écrit et, et ce genre de choses par vidéo, c'est juste parfait pour stimuler un petit peu mon, mon esprit critique, voir un peu des manières de penser, etc. Voilà, donc après, comment finir Parce que je pense que c'est plus ou moins le bout de ma petite réflexion. Parce que théoriquement, c'est juste une note, de, une note de visionnage en fait, rien de plus. Donc, y a, je ne dois pas avoir grand-chose à dire. J'ai peut-être couper des choses au montage parce que je sais pas comment ça doit faire. Ça doit faire 8 minutes, là, je pense, à une nez. Donc, je vais, je vais m'arrêter là et, euh, et voilà, je vais prendre ce petit bouton qui est en fait un, un déstressant, on va dire que c'est le bouton d'arrêt de, de l'image et je vais appuyer dessus et ça va s'arrêter. Voilà, au revoir, bisous, magie du montage.